Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, mon nom est et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Alors on est vendredi, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui va nous emmener dans le week-end, nous permettre de faire de meilleurs choix, d'adopter de meilleures attitudes de la vie pour être une meilleure personne. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'humilité. Vous savez, moi, j'ai fait l'internat et j'ai eu l'opportunité. Bon bref, je ne peux pas au moins appeler ça une opportunité, mais j'étais dans un environnement où j'ai côtoyé des personnes qui étaient d'une classe sociale différente que la, de, de, de la mienne. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent nous faire dérailler du chemin. Beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à se poser des questions et à douter que ce soit de nous, que ce soit de, de nos racines, que ce soit de nos valeurs, de nos convictions. Mais tant qu'on n'est pas ancré, tant qu'on n'est pas sérieux dans tout ce qu'on fait, et tant qu'on ne sait même pas ce qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on va, on va, on va essayer d'adopter et qui peuvent nous ruiner. Euh, J'ai été testée à savoir si l'éducation qu'on m'a donnée, je vais la conserver. J'ai été testée de savoir si les valeurs que je disais que j'avais, est-ce que je vais vraiment les appliquer. Et je remercie mes parents vraiment pour la belle éducation qu'ils m'ont donnée, parce qu'honnêtement, euh, c'est quelque chose que je tiens, je maintiens encore jusqu'aujourd'hui et je suis fière de la personne que je suis, fière des valeurs que j'ai et vraiment je prie le Seigneur que je ne les change pas et que je continue à les appliquer. Donc quand on parle d'humilité, beaucoup de personnes euh, pensent qu'il oh, est homme, ça veut dire qu'il est bête, il est facile à berner, il est facile à manipuler, mais la vraie humilité est associée avec la sagesse. Quand tu es homme, Vraiment et purement là, tu es sage, tu sais quelle décision prendre, tu sais quand faire profit pas, tu sais quand t'imposer, parce que on ne veut pas être un juste pour paraître l'homme gentil ou la femme gentille, la femme qui accepte tout, qui est silencieuse, qui est soumise si on veut dire. Mais l'humilité, c'est avoir son autorité, mais ne pas utiliser cette autorité là pour marcher sur les autres personnes. Quand tu es humble. Même si tu es millionnaire, tu es milliardaire, ça ne te poussera pas à malmener les gens. Ça ne te poussera pas à, à maltraiter les gens. Ça ne te poussera pas à mal utiliser cette richesse-là ou cette autorité-là ou ce respect-là que tu as. Ça ne te poussera pas à mal utiliser. Au contraire, tu vas l'utiliser pour un but pressé, tu vas l'utiliser pour de bonnes causes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, qui voient des stars vivre une vie un peu folle et aspirent à être comme eux, ils veulent avoir de l'argent pour s'acheter des voitures, pour construire des maisons, ils voient un peu cet aspect arrogant là, ils disent mais c'est vrai, quand tu as de l'argent, tu dois être arrogant. Tu dois parler à des gens comme tu veux parce que tu peux les contrôler, cet argent là peut les contrôler. Mais comme je dis toujours, la vie si, est tellement imprévisible car la personne que tu minimises aujourd'hui, la personne que tu maltraites aujourd'hui, peut être la personne qui va t'aider demain. Donc, quand on parle d'humilité, on parle de relativiser. De se dire que hmm, rien n'est acquis. Oui, peut-être j'ai bossé, acharné, comme un mal à toi avoir l'argent que j'ai aujourd'hui. Mais si je fais un faux pas, cet argent-là peut disparaître comme ça. Être humble, c'est regarder tout le processus, tout ton trajet et te dire « Oui, j'ai travaillé fort pour arriver là. » Et je dois être encore même plus sage et plus éveillé pour pouvoir garder cette position-là. Et pour garder cette position-là, il faut que je construis des relations sincères, des relations propres, des relations bien et uniques avec les gens autour de nous. Quand on regarde, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui était riche Qui Avec qui Quand on parle d'un nom, les gens tremblaient parce que c'était des personnes influentes. Mais aujourd'hui, on les a oubliés facilement. Pourquoi Parce que quand ils étaient à leur top, ils ont mal utilisé leur, cette autorité-là. Ils ont mal utilisé ce respect-là. Ils étaient arrogants. Ils marchaient sur des gens. Ils maltraitaient des gens. On, vivre avec eux, leur côtoyer était insupportable. Les personnes étaient avec eux juste pour profiter. Et maintenant qu'ils ils ont chuté, ils sont à leur moment les plus bas, ils n'ont personne autour d'eux pour leurs idées. Pourquoi À cause de leur caractère, à cause de leur comportement, à cause de la, à cause de la manière qu'ils ont traité les personnes quand ils étaient à leur top. Aujourd'hui, je te demande juste de prendre le temps de savoir que cette vie-ci-là, je me dis tout le temps, elle est tellement fragile, on ne sait pas ce que le, le, le, le destin nous réserve. Et quand on parle d'humilité, moi je parle de, de savoir vivre, de savoir faire, de savoir relativiser. Parce que prendre le temps de bien construire ta relation. Ce n'est pas parce que tu es riche aujourd'hui que cette richesse-là va, va, va te maintenir jusqu'à la fin de tes jours. Et même si elle te maintient à la fin de, de tes jours, qu'est-ce qu'on est de tes relations? Que diraient les gens de toi? Donc... Apprenons à être sages. Apprenons à bien faire les choses. Apprenons à vivre en harmonie avec tout le monde. Et comme le dit la Bible, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Et quand je parle d'humilité, je ne te parle pas de laisser les gens te marcher dessus. Je ne te parle pas de laisser les gens t'insulter n'importe comment. Est ton autorité. Est ton respect. Mais toujours dans cette sagesse-là, vraiment cette humilité-là, en fait, cette simplicité-là, oui, si je peux le dire comme ça. Sois simple dans ce que tu fais. Oui, tu, tu, tu auras des moments de folie où tu veux être extravagant, tu veux vivre follement, pleinement. Mais sois simple dans ce que tu fais. Aime les gens facilement. Aime les gens. Aide les gens. Sois à l'écoute, sois ouvert, sois patient, sois entribuant. Mais vraiment, ne te prends pas la tête parce que tu ne sais pas ce qui demain va te mais tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Oublie même, ne te focalise pas sur ce qui va se passer demain ou pas, mais vis juste maintenant parce que tu vives bien, avoir de bonnes relations avec des gens et être heureux dans la vie. Je sais que ce message a touché quelqu'un, je sais que ce message a fait que quelqu'un se réveille et se dit « Oh, je pense que je vais me calmer dans, dans mes affaires ». Je vous souhaite un bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore une fois d'avoir passé ce moment avec moi. Merci. Bye.